Empêche de respirer Moubaraka, Damurji ou yon pour résister tous unis. La musique pour avancer, Abohaya les les bomboclas leur interdisent d'évoluer. Et je chante pour la paix, nous méritons le respect. Et je danse pour la liberté, libre nos actes, rejoigne nos pensées. Ensemble plus fort pour nous révolter. Urban Jungle, là pour les frères emprisonnés. Dédicace aux sœurs, à leur chaîne brisée, celle se battent pour conserver leur féminité. Et je chante yeah. pour la vérité. Plus de mensonges désormais. Dieu fait les tars sont pas des problèmes mais reste la à pleuver. Dans ce monde on se trouve la paix il faut enterrer. Bienvenue là même dehors on s'enferme et à nos rêves. Ouais. Qu'on reste libre alors on a nos problèmes. Colbert et ivre à Kunta j'inter le prix de la liberté prêt à quitter sa vie car les sont sans pitié. Pas la frais par l'amour aval sur la colonne les keufs à qui me contrôle, je droit comme une colonne. Dans la cour le verdict déboulant déboulant puis m'enfile les menottes. Pour avoir braqué ta liberté par la juge j'ai venu la mac.